Écoute tout le monde les voilà Snapiens, j'espère que vous avez bien ce vous. vous allez voir la sixième vidéo consacrée au meilleur deck pool 2, aux 7 meilleurs deck pool 2. Vous allez tout simplement voir le sixième deck. Il y aura 7 euh, decks en tout, évidemment. Mais il y aura une huitième vidéo consacrée à trois decks alternatifs. Évidemment, je me euh, répète, mais je vous invite vraiment à regarder l'entièreté des vidéos. Déjà la première vidéo, parce qu'il euh, y a une toute petite introduction de 2-3 minutes où j'explique pourquoi c'est important d'être bon en pool 2 d'avoir un bon deck, même de tryharder en pool 2, que ce soit... Euh pour ceux qui sont euh, pool 3 déjà ou même pour ceux qui sont pool 1 euh, ou même voire refaire un compte enfin bref voilà j'explique tout ça évidemment dans euh, l'introduction et je vous invite également à regarder toutes les vidéos comme ça vous allez bah, déjà pouvoir choisir le deck optimal qui vous plaît le plus et surtout maîtriser un petit peu tous les decks comme ça quand vous allez rencontrer des adversaires qui auront des bons decks, des decks optimisés qui sensiblement vont ressembler au decks de la vidéo, bah, vous saurez finalement comment les contrer parce que vous connaîtrez leur plan de jeu donc ça c'est très important. Alors évidemment il y a des notes partout parce que j'ai pas trop envie de monter dans le pool 3 et j'ai envie de continuer à jouer en pool 2 pour euh, la vidéo et après évidemment je vais récupérer mes 3 4000 crédits que j'ai en backup. Donc euh, le sixième deck et avant-dernier deck c'est tout simplement le deck ongoing. Oui ongoing ça existe en pool 1, ça existe en pool 3 et ça existe en pool 2. C'est tout simplement le deck euh, peut-être le plus emblématique je trouve euh, de Marvel Snap parce que déjà il, euh, il est créé autour d'une capacité, euh, enfin d'une des deux capacités du jeu. Il y a la capacité révélée, il y a la capacité ongoing. Alors, on peut dire, oui, mais il y a aussi le deck reveal, finalement, qui est un deck emblématique. Oui, mais le deck reveal, en fait, il y en a autant qu'il y a de joueurs. C'est ça un petit peu le truc. C'est que le pool 1 reveal, pool 2 reveal, pool 3 reveal, vraiment, les decks d'ailleurs reveal, ont vraiment sont tous différents et on pourrait presque dans l'absolu en trouver 500, même plus de 500 différents, sans exagérer. Alors que le deck ongoing, bah finalement, entre le pool 1 et le pool 2, ce qui va changer, c'est le petit Warpass. Tout simplement, si vous avez des emplacements vides, puissance plus 4 et en pool euh, 3, euh, ce qui va changer, c'est le destroyer. Finalement, on va rajouter un destroyer, mais finalement, globalement, la liste va être à peu près pareille. Hein. juste Il n'y aura pas un slow, il y aura destroyer. Mais globalement, on sera sur des mêmes, des mêmes standards. Donc, c'est vraiment un deck qui évolue assez peu, mais qui a un gros win rate Alors, l'average cube n'est pas incroyable par rapport aux autres decks parce qu'il n'y a pas le côté surprenant, à part si vous tombez contre des pommes de terre. Mais voilà vous, euh, finalement en pool 2 il n'y a pas ce côté average cube mais là je parlais plus du pool 3 mais en, en pool 2 on, a vraiment, on est vraiment sur un, un gros win rate finalement et un deck qui est pas très très compliqué à, à jouer parce qu'on va surtout prendre deux lignes et alors Ant-Man on connaît si vous avez trois autres cartes ici puissance plus 3 le nightcrawler qui se déplace c'est quand même très intéressant l'armor pour protéger Ant-Man puis ça, l'effet évidemment continue. Colossus, effet continue. Lézard, effet continue. Mister Fantastic, plus 2 sur les adjacents, effet continu. Euh, le Captain America, pu puissance, plus 1 sur les autres cartes. Donc finalement, c'est l'équivalent pour 3 d'un 6 de puissance. Donc c'est très intéressant. Cosmo, ça va bloquer l'adversaire. C'est très très cool et on n'a pas de reveal. Euh, à part la Spectrum, évidemment. Il y a le Warpass, justement, qui a 9 de puissance. Si vous avez que de lieux, le fameux Claw, euh, voilà, qui, ou là, j'arrive pas à le cliquer, qui marche très bien. Bon, Déjà qui est surprenant, pour le coup, lui, il apporte vraiment un côté surprise et hein, une amélioration de l'Average Cube. Hein. Et il y a le onslaught euh, évidemment, qui va booster Ant-Man, le Captain America, le Warpass, le Claw, accessoirement, le Mister Fantastic. Bref, deck intéressant, deck efficace, deck brutal. On part in-game. Bim. Euh, donc là, je pense que normalement... Euh, alors, bon, je n'ai pas trop envie de donner des indications temporelles dans la vidéo. Dans le sens où cette vidéo a vocation à perdurer pendant plusieurs mois et peut-être même plusieurs années, pourquoi pas cette série de vidéos du moins Mais si jamais vous la regardez, donc on va snapper évidemment parce que euh, les decks ont, ont des très gros win rate, donc il faut snapper, ça donne pas d'informations et on sait qu'on va gagner plus souvent qu'on va perdre, donc c'est bon pour nous. Euh, le bot il s'appelle, donc c'est pas un bot évidemment, <rire> j'imagine. Et euh, c'est rigolo d'ailleurs comme pseudo, comme euh, mais je vais quand même en donner une d'indication. Là, normalement, le mois prochain, il devrait y avoir le mode battle qui va se mettre en place. Euh, on va jouer là. Salut, salut. Ou oh, peut-être à gauche. Non, là. Euh, donc, il va y avoir le mode de battle donc, euh, où on va pouvoir affronter un V1 nos, nos adversaires. Donc, euh, à voir si ça, ça permet de, de mettre en place des tournois, une, euh, de mettre en place un, un circuit un peu compétitif. Sera peut-être pas officiel dans un premier temps, mais on va faire ça, quoi que, ouais, si, hein, quoi que, si. on va faire ça, enfin voilà, euh... tout ça pour dire que ça devrait bientôt. Euh... Euh, évoluer, c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui disent "Ouais, mais bon, euh, les les poules 4 et les poules 5 sont difficiles d'accès, ça peut être un peu frustrant et en plus, il y a pas vraiment de ladder compétitif." C'est vrai que c'est quelque chose qui peut euh, qui peut donner envie finalement de, de, de jouer à d'autres jeux ou de se dire "Bon bah là, je laisse un peu Marvel Snap." Je parle pas pour moi, mais j'ai j'ai eu l'écho de pas mal de joueurs qui disent "Bah, je laisse un petit peu Marvel Snap en stand-by, hein, si je peux dire parce que j'attends de qu'il y a un peu plus de compétition, un peu plus de trucs autour, ou alors tout simplement pour les joueurs très casus, que le modèle économique change un peu, parce que c'est vrai que les poules 4 et les pools 5, je vais pas faire, on ne va pas faire le débat dans cette vidéo, mais euh, on peut en discuter en stream d'ailleurs, n'hésitez pas, je me rappelle, je rappelle, l'horaire twitch.tv the fish to go, ça c'est pas l'horaire. <rire> euh, de 14h à 20h. Euh, voilà, euh, du lundi au vendredi. Et donc oui le... C'est vrai que les pool 4, les pool 5, c'est frustrant. Et il y a eu Zabou par exemple récemment. Et Zabou, bah, c'est une carte. Bon, vous voyez, je donne encore une indication temporelle. mais De toute façon, on le voit dans les vidéos quand elle a été postée. Mais euh, le. le, Comment dire Il y a beaucoup de joueurs qui veulent faire le deck Zabou optimal. Mais en, fait, ils... mais en fait, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de pool 4, pas de pool 5. Et ça, c'est frustrant. On fait quoi Ça. Non, ça. Ouais mais il sera tout petit. Ah non il sera pas petit. Écoutez on va faire ça. Écoutez on va faire ça. Ça me paraît pas mal bourriner de lignes. Et donc oui, le, le, le, le, le fait est que... Le, que voilà, y a, on a envie de jouer certains decks mais parfois on peut pas parce qu'on n'a pas les cartes. Enfin, on n'a pas certaines cartes qui vont avec et on n'a pas de possibilité de les crafter. Sur un jeu comme Hearthstone... Ça c'est cool. Oh, waouh, c'est chiant, ça. La question, c'est, est-ce qu'on fait quand même Spectrum à gauche Ça boosterait que Colossus. Ah Je pense que c'est pas mauvais, hein. Je vais quand même faire Spectrum. Et donc, euh, ça fait quand même plus 7, sachant que j'ai déjà 3 d'avance. C'est comme si je rajoutais 10. Ouais, En vrai, il euh, n'y a pas 10, hein. Il fait Chavez à gauche, ça fait égalité à gauche et je gagne beaucoup à droite. Pas trop mal, contre le bot. Et... Euh... Et donc oui, il y a. Je trouve que sur un jeu de cartes traditionnel, s'il y a des... un deck que tu veux crafter, tu peux. Au pire, tu mets 10 balles, 20 balles, euh, t'achètes des cartes et t'as le deck. Ok. Je trouve que sur Snap, ce qui est frustrant, c'est que tu... Il y a vraiment cette impossibilité de crafter. Par exemple, moi j'ai Zabu comme carte, j'ai acheté Season Pass. Et j'aimerais bien avoir Absorbing Man. J'aimerais bien avoir Shuri. Mais en fait, il faudrait dépenser combien pour ça oui. Donc euh, voilà, ça c'est. Ok, ça c'est le côté un peu. Ouais, va... je vais finir par cliquer mais. Un zap comme on dit. Euh... Et donc euh, voilà, ça c'est un peu le côté frustrant et voilà donc juste pour, euh, pour euh, être un peu négatif dans... <rire> être un peu négatif dans la vidéo. Euh... Ben c'est vrai, on dit que des bonnes choses sur Snap, il y a aussi des mauvaises choses. Ça c'est une des mauvaises choses. Le système économique qui paraissait incroyable, mais absolument incroyable au début, et qui finalement, plus on avance, plus on se rend compte qu'il peut y avoir des failles, mais que c'est pas, euh... pas gravé dans le marbre, et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, et je pense que les pool 4, les pool 5 seront moins chers, et voilà. Je pense que dans un mois, il y aura pool 4, pool 5 moins cher, plus les... Je suis un peu optimiste peut-être, mais... Okay. Plus la possibilité de jouer en. de faire des tournois, des choses comme ça. Ça, ça va être vraiment être cool. Et justement, ça vous laisse le temps de farmer, de tryharder les poules 2. Oh, gourmand ça. En América là. Ouais, quand même. Adadjo! Hein. Oh, le fameux Zabou. Bah, lui, il a triché, il est en poule 3. Lui, il a triché, il est en pool 3. En espérant que mon Cosmo va le rect à gauche. Mais euh, après, on a Spectrum qui est cool. Genre, on a un joli Unslow Spectrum à droite qui fait gagner la ligne. Et à gauche, on a quand même pas mal de points. Rock Slide. Jazz Jones. Bon, Jazz Jones qui ne s'active pas. Et Rock Slide non plus, grand bien nous fasse. Lézard. Euh... Enfin, euh... Blizzard, hein. On va faire ça. A gauche, est-ce qu'on va gagner Ah, il est pas allé à gauche. On est en train de gagner à gauche et on a Spectrum à droite. Ou Onslow. Euh, dur à dire. Onslow, c'est bourrin parce que ça va proc à Captain America. Donc ça va doubler. J'ai l'impression que Spectrum est plus intéressante. La question, c'est est-ce qu'il peut vraiment gagner à gauche je Là, je rajoute pas tant de points. C'est un peu risqué. Là, lui, va pouvoir jouer 3 créas. Je pense qu'on est d'accord, il peut plus aller là. Hein. Très bien, on slow. Écoutez, on va on slow. Je crois que ça fait plus de points. Il faut juste pas qu'il aille à gauche. Ah. Après, en termes de points, on est quand même là. Hein. On est à 11 contre 8. Et Ouais. Bon, je pense que dans ce deck-là, il n'y a pas de carte, genre Doctor Doom ou, de... ou ce genre de choses. J'espère pas. Le Lézard, ok. Bon, Nice, nice. Bon, vous voyez, on... avec notre pool 2, c'est rigolo. Hein c'est même notre deck pool 1 plus Warpass, <rire> dans l'absolu. Et pool 3, c'est pool 1 plus Warpass plus Destroyer. C'est ça, c'est qui est drôle. Euh... Bon, on va cliquer. On peut un peu. Ouais, demain, je pense que demain je finis la vidéo parce que là il y a trop de notifs, ça rend fou, je, je perds trop de crédits, mais en même temps. Ah, le même Bon. Faut pas qu'il ait son Zabou. Euh, alors, bon. C'est le même joueur, donc on va pas snapper. Tout simplement parce qu'on sait qu'il a un deck pool 3 et ça a pas de sens. Là, on peut pas se dire j'ai un edge par rapport à mon adversaire. Si jamais il fait Zabou T3, on a quand même de, de belles chances de perdre. On a gagné là parce qu'on est meilleur, mais. Mais bon. Et vous on a une belle curve. Hein. T1, T2, bah, lui il est en train de rater. S'ils abouent pas, là on est bien. Ils abouent pas, je snap. Ils abouent non. Je pense pas. Ils abouent. Après, on a ça, hein. on peut gagner ici avec Chlo. Très bien, un truc comme ça. Je Colossus là Et en fait je ferai Unslow à gauche En fait je me dis Je vais pas gagner au centre Je vais essayer de gagner Je pense que là je gagne Grâce à ça Et franchement, on slow à gauche, ça. Après, le problème, c'est que ça booste les arts. Mais je peux... je peux mettre les arts à droite et mettre Colossus à gauche. Vous voyez, je peux faire un euh, petit changement sympa. Et j'ai je... plus 6-6-6. Et là, j'ai plus 6-6-6 aussi. Donc ça fait quand même pas mal de points. Hein. En fait, pour battre ces decks-là, il faut avoir beaucoup de points. Là, typiquement, j'ai une chance de gagner dans ce match. Ah, c'est chiant. Chantresse. Ah, l'enchantress est chiante. L'enchantress, je pense qu'on est mort. Faut voir hein euh... On a le Warpass qui est pas mal y a pas un truc en point Où on fait Warpass plus goal Ah mais je peux pas C'est trop bizarre Je peux pas déplacer mon Colossus Ah non le il se déplace pas lui euh... ouais, je pense qu'il va bourriner à gauche En termes de points je le battrai pas hein. rajoute 9 je suis à 10 ouais non je le rajoute je pense que je battrai pas euh... je suis à 18 mais je pense qu'il fait plus que 9 en deux points Alors, bah, on va juste partir et voyez on a bien fait hein, de pas snap voyons on perd que hein. et parce qu'on sait c'est pour ça que c'est important d'être concentré sur le pseudo aussi on sait que le gars il a bah, il a un deck qui... qui respecte pas quoi qui respecte pas le le, le jeu quoi enfin le pool 2 après j'avais une question mais je suis pas sûr de moi. Vu que je suis. En fait je suis à un niveau de, ca... de collection 400, euh... 476. Enfin bref, jusqu'avant avant le pool 3. Le problème, c'est que j'ai des coffres à ouvrir après. Et je ne sais pas si les coffres à ouvrir après comptent comme des gens déjà étant ouverts ou pas encore ouverts. De toute façon, ce soit très clair. Là euh... bon, on va snap. Donc en fait je suis à 480... Bref, je suis à machin, mais c'est comme si j'étais à 490. Oula, c'est chiant ça pour nous. On avait une si bonne main. Euh... Hmm. Ça détruit tout notre deck. Donc, je pense qu'on va... Ah, on ne peut pas partir. Ah, dommage. Je serais bien parti là, le 1. Je pense que ce pas très grave. L'important, c'est vraiment de bien... Alors l'average cube, c'est pas que... Parce que souvent, il y en a ils disent « Ouais, mais l'average cube, c'est important, on fiche !» Euh, ton deck est pas surprenant, il n'y a pas d'average cube, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'average cube, ce n'est pas le fait de surprendre forcément à la fin. C'est aussi le fait de bien savoir abandonner au bon moment. Allez. Bon, cette ligne, je l'abandonne. Oh, wow, en plus, c'est incroyable Ah bah ouais là c'est incroyable hein. Bon il faut quand même snap T1 hein, pour le coup euh, Même dans des cas comme ça au pire c'est que 1 En fait il faut voilà c'est une histoire de risque récompense Et de ce qu'on perd et ce que l'on gagne Donc euh, en snapant T1 là on a perdu 1 de plus Mais en vrai on va gagner telle fois, tellement de fois plus 2 voire plus 4 Donc très très important voire plus 6 Donc ça c'est le réflexe qu'il faut avoir Très, très très important et voilà c'est ça aussi la vraie Cube c'est savoir abandonner quand vous devez abandonner savoir jouer quand vous devez jouer euh, et et puis euh, voilà c'est vraiment l'histoire d'abandon qui est important quoi alors c'est bien aussi d'aller jusqu'au bout vraiment c'est pour ça que c'est parfois mon discours il peut être euh, vraiment paradoxal mais parfois c'est bien de juste perdre des points et de jouer de voir des spots de oh putain, la Mantis de voir un maximum de spots. Donc voilà. Ça c'est important aussi. D'essayer de, de mémoriser des situations. De dire ok à la fin il va, ce genre de deck il peut faire ça. Et ça permet de jouer un peu plus en automatisme derrière. Quoi. Bon en vrai on n'est pas si mal hein. Ah, je pense qu'on va Warpass Clo au mid et Ant-Mine Nightcrawler à gauche. Oh il a Zabou. Ils sont chiants quand même. Hein. Après en vrai je, peux, je pense que je vais... Euh, ouais. Je fais ça maintenant. En vrai je pense que le, le Claw je vais le jouer à la fin en mode surprise. Après, il faut pas qu'il ait trop... Le problème, c'est qu'il a eu Sunspot, donc en fait, même s'il loupe ses tours, il va, il va pouvoir stater du Sunspot. Ah, Zabou c'est une horreur. Hein. Zabu, c'est un peu une erreur d'avoir mis Zabu dans le jeu, parce que c'est ça qui crée plein de frustrations. Alors, c'est à la fois une bonne idée, je pense que ça part d'une bonne attention. Hein. Euh, genre créer une nouvelle carte sympa, avoir le Season Pass, enfin, pour ceux qui payent le Season Pass, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est vraiment la carte, le siffleur d'argent commençait à installer quand même cette sentiment de, ce sentiment de frustration. Ouais, pour moi ça a commencé à installer... J'aurais peut-être même pas du genre en commencé à installer ce sentiment de frustration et je, et je trouve que Zabou a la fini quoi Zabou ça bam, ça a tout détruit bon on est vraiment large devant à gauche et euh... c'est compliqué hein. Non, on va partir hein. c'est con mais on va juste partir hein. Ouais c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais, c'était qu'à un moment il y a des joueurs qui, qui respectent pas quoi. Qui respectent pas le pool 2. Et, et là on en... On commence à, ça fait 2, 3 ça fait 3 games d'affilée, on joue contre des abous. Euh, donc voilà l'idée d'être pool 2, et enfin l'idée c'est vraiment de respecter le côté free to play du jeu. Euh, et voilà, j'aime le tryhard, j'aime la haute performance. Mais j'aime quand même le... le respect du jeu, entre guillemets, de ce qui est pourquoi créer. Enfin, de comment dire. Un peu... En vrai, c'est très compliqué à expliquer, mais. Et ce que j'aime dans Hearthstone, c'est que par exemple, demain, tu as envie de faire top 100 légendes sur Hearthstone. Imaginez, t'es le meilleur joueur du monde d'Hearthstone, mais t'as jamais joué au jeu. Bon, ça veut rien dire, mais. Tu te lances sur Hearthstone avec zéro tu peux être 100 top 100 au bout d'une semaine. Parce que le jeu va te proposer un deck gratuit qui est optimisé à 90-95%. Et avec ce deck gratuit, tu vas pouvoir monter les jambes, tu vas pouvoir déblo débloquer quelques cartes. Et ces cartes-là vont te permettre juste de remplacer la petite carte qui n'allait pas par une autre carte. Et puis tu as un deck méga optimal. Et... C'est ce que j'allais dire. Oh, c'est pas mal les nightcrawlers à gauche en vrai. Donc voilà, c'est vraiment pour moi l'idée de respecter le jeu. Et je trouve que ce système de pool 1, pool 2 c'est hyper intéressant, c'est hyper malin, mais si t'es en pool 2 et qu'en fait il y a des joueurs qui peuvent jouer avec les... Parce que je dis pas que mes adversaires ils ont des, cartes, ils ont des decks pool 3, de facto ils les ont des decks pool 3, vous voyez je me plains un peu mais plus pour expliquer vraiment, dans l'absolu je perds, je m'en fous un peu mais même si j'aime bien gagner. Ok. Je pense qu'on va. On va Spectrum à gauche. Comme ça. Ça me paraît pas mal. Au mid je fais plus 6 par spectrum. Et en vrai, à gauche j'étais déjà à droite, j'étais déjà devant. Mais voilà. Le truc c'est que, Ceci... en fait, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que ce système permet ça. Et dans une époque où on essaye d'éviter dans les jeux de cartes, en tout cas, hein, je parle vraiment de ce que je connais. Euh, on essaye d'éviter la frustration. Ah, on est mort, non Ah non, on gagne à gauche et on gagne au centre. ok. À droite, je perds. mais Voilà, on essaye d'éviter au maximum la frustration dans les jeux de cartes, hein, avec les decks combo par exemple sur Orson qui ont un peu disparu, du moins les OTK. Encore que. Mais bon, c'est notre histoire. On va peut parler d'Hearthstone dans cette vidéo. Mais voilà. Je trouve que le. Ce Season Pass qui peut finalement. Ok. Donc vous voyez, on va faire ça. Donc je vais le faire. En gros. Bon, après, pour le moment, on joue quand même globalement. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais un truc à 500. 400, vous voyez. Comme ça, j'enlève un peu des crédits. Parce que l'idée, c'est quand même de prendre des. Donc, vous voyez, mais là, je clique pas sur les cartes. Donc, en cliquant pas, je me dis peut-être que le jeu. Mais le jeu me considère quand même, j'imagine, comme 492. Donc comme ça, on peut cliquer là, on peut cliquer là. Bref. Euh... Et voilà. Bon, c'est un peu une vidéo en poil négatif. Parce que je mets en avant les, les, vraiment les défauts du jeu. Et un peu les comparaisons avec les autres jeux. Je m'en excuse d'ailleurs si peut-être vous connaissez pas Hearthstone. Mais voilà, comme ça, ça. Enfin voilà je trouve que c'est intéressant aussi de, de, de vous donner mon point de vue Et aussi par rapport à mon expérience des jeux de cartes Mais voilà je trouve que le jeu est exceptionnel Le plan de jeu est exceptionnel Enfin le gameplay est exceptionnel le... Je trouve que le, On va quand même rester sur une touche positive Et surtout euh, vrai Je trouve que le, Comment on appelle ça, ça C'est super bien quand il y a des lieux comme ça Le, le modèle économique Est exceptionnel vous voyez même ce que j'ai dit avant, le modèle économique, de, enfin de, le socle économique, enfin euh, non, le, le socle sur lequel est le jeu, c'est-à-dire son modèle économique avec ce système de pool 1, pool 2, etc. Je trouve que c'est incroyable. Mais voilà, le gros défaut pour moi, c'est vraiment ce... Ok, sympa. Le gros défaut pour moi, c'est vraiment ces pool 4 et ces pool 5 qui finalement juste créent de la frustration parce que tu ne peux pas les crafter. Mais dans l'idée, ajouter une carte en plus par... Euh... Je crois que je vais faire ça. Ouais. Ouais, dans l'idée, rajouter une carte de plus par semaine. Je trouve ça génial. Ouais, il aurait fallu que ce soit des poules 3. Après le jeu, là moi je, aussi je vous donne mon avis en, en, en tant que joueur un peu compétitif et tout, qui aime la compétition. Euh, c'est vrai que pour un joueur casual, le, le, le token collector là, où tu as des, des crédits et tu les dépenses pour acheter des cartes, enfin, pas des crédits mais des poussières là, euh... des jetons de collectionneur plutôt. Oh faut faire gaffe. Ouais je trouve que ça c'est hyper hyper intéressant et c'est bien pour les joueurs en pool 3. Par exemple t'es en pool 3 il te manque une carte, tu peux la crafter, ça c'est quand même vraiment vraiment cool. Ah, j'ai peur de perdre, là. Parce qu'il va faire... Euh... Bon, il faut juste compter, hein. Il snap, on le sait. Parce qu'en main, il a euh, Aimdal Donc, en fait, il va déplacer Vulture à gauche. Son Vulture, il va être à 13. Plus Iron Fist, plus 2. Donc, il aura 15. Et nous, on n'aura que 14 avec euh, Spectrum. ouais voyez Donc... Euh... Après, euh, si on fait un slow, ça change pas grand-chose. On donne plus de là, plus de là. J'aurais peut-être dû mettre armor, mais c'était vraiment... Il fallait quand même mettre beaucoup à gauche. Hein. Ouais, je pense qu'Aimdall euh, me tue. Il faut compter. Dommage, on est, on, est, euh, on est à 14, il est à 15. Et au, au mid, on gagnera. On gagnerait. Si on fait ça, on rajoute de là, on perd là, on perd là. Ici, si on fait leur spectrum à droite. On va faire forge. Docteur Craven. Je pense qu'il va Emdal à la gauche, à droite, moi. À sa place, Emdal. Bon, là, je vais abandonner. On a bien lu la, le setup. On a bien lu les setup. Vous voyez, ce qui nous manque, c'est le petit T1. Ici, c'est con, mais parfois, en termes de points, si on a un petit T1, ça change tout. Parce que si on a un petit T1, on fait T1 à gauche en plus. Et ça fait que le Spectrum momide, il me fait gagner à gauche. Et Parce que c'est facile de compter, là. Et au centre, on a beaucoup. Donc euh, ouais, le petit T1, le, le petit Pep, pep sans plus ou un T2 de plus. Hein. C'est pas si mal pour nous, vu qu'on a un deck assez lourd avec 2T6. Ça peut être OK. Ça peut être OK. Donc voilà. Là, on est dans une phase où on attend un peu de ce qui va se passer, euh, euh, je pense, bientôt. Et ça va être important, parce que c'est un jeu qui est très très prometteur. Ils ont passé beaucoup de temps à le créer. Enfin... Il y a des super idées, ça peut vraiment être, et je le pense sincèrement, euh, un peu le... Je pense qu'en termes de joueurs, ça peut battre Hearthstone et Magic réunis, quoi. Si jamais ils font bien les choses. Mais bon, c'est un jeu de cartes, c'est tellement fin, et Magic et Hearthstone, c'est tellement des... C'est tellement des jeux qui sont exceptionnels que... Bonne nouvelle. On a... Ah non bon, On aura quand même le raft. Parce que là, il va faire... Euh... C'est un coquin d'ailleurs. Oh. oh c'est pas mal pour nous. Parce que là, il va faire... Euh... Doctor Strange. Mais le truc, c'est que son... Durk... Attends, bugué. Son Doctor Strange va laisser un multiman à droite. Donc en fait, à droite, on a gagné. Il y aura 3. Donc il faut juste qu'on mette plus que 3. Après gagner sur les deux autres lignes. Thanos. Bon Thanos c'est pas mal. C'est un 8 de plus que lui. Ah non il a pas fait le play. On va passer là. Comme ça au prochain tour on a un mana de plus. Et avec ce mana, on peut faire Unslow au mid. Ok. Into Spectrum à gauche. Même Warpass, mais je crois que Unslow est mieux. Warpass est strong. Ouais, bon, il peut pas gagner. En fait je voulais pas jouer Thanos tout de suite parce que je voulais lui donner la chance de me donner 4 à la fin Mais bon là il sait que c'était un setup qui était trop compliqué et que il pouvait pas euh, Il pouvait pas trop C'est incroyable j'ai jamais eu autant de notifs ça rend fou. tous les trucs ont des notifs tout, <rire> à tous les endroits où on peut cliquer sur le jeu il y a des notifs Bon c'est une bonne chose en vrai Ça veut dire que ce compte là il est bien avancé Oh Dauteur j'ai cru que c'était Doctor Snap, Doctor Snap. Ok, les petits, euh, petits Nightcrawler ici, c'est plutôt cool. Il faut jouer curvé, hein. euh, on peut top decker un T2 et après ça peut enchaîner, hein. ça fait T1, T2, T3, T4, T5. Ouais, Nightcrawler très cool avec barre sinistre. Alors après les decks que je vous propose dans les 7 meilleurs decks pool 2, 7 plus 3, euh, c'est pas des decks qui sont liés aux lieux. Hein. C'est-à-dire que parfois, il y a vraiment des lieux qui peuvent, qui vont peut-être vraiment... Oh C'est pas mal, en vrai. Ouais. Il y a peut-être des lieux qui vont vraiment, vraiment vous emmerder. Euh... Alors, c'est peut-être un... Non. J'allais dire, c'est risqué parce que si jamais sur barre sinistre, il fait... Okay. Il fait Electra, il gagne, il tue mes Crawler, mais en même temps, il se bloque totalement qui est quand même plutôt très intéressant. Bon. Ah. C'est chiant, hein. Attends, faut bien sacrifier des créas. Hein. On va sacrifier le cosmo Le jeu a bugué Non Ah Il l'a pas sacrifié euh... ouais, Il a sacrifié la bonne du moins J'aurais envie de faire Clo à gauche. J'ai l'impression que ça fait trop. Vous voyez J'ai l'impression qu'au mid on va juste trop avoir de points. C'est quoi ça Ouais, bah c'est des bug man. Ah non, j'ai un play. En fait, avec les Nightcrawlers, je peux faire un Clo. Clo, Clo, Clo. Un Slow. Mais ça change rien. En fait, on aurait trop ici. Et si je fais clos. Spectrum, spectrum, spectrum. Bon, dans tous les cas, je fais ça ici. Et vous voyez Il y, y a des choses qui peuvent être... C'est un peu tricky. Hein. Oh, elle est tricky cette game, j'aime bien. On va voir ce qu'il nous fait. Ah, ouais, strong guy, c'est pas mal. hein. Combien de clos on fait en fait? En vrai, le spectrum à droite. En fait, j'ai envie de faire plein de spectrum. Et je pense que je vais faire ça, ça. Juste un clos. Un clos, ça suffit en fait. Hein. Non, deux clos. Deux clos et deux spectrums non un clos un clos et trois spectrum comme ça on est sûr de gagner à droite à gauche on, on s'en fout on veut pas gagner et, euh, et le mid normalement on est censé gagner avec notre clos supplémentaire faudrait qu'il rajoute 6 au mid je vois pas trop comment il peut rajouter avec un deck comme ça je pense pas qu'il joue Casar blue Marvel et quand bien même non pas combien même parce que sur Barcinis ce serait triché. Mais je pense pas qu'il aurait fait strong guy dans ces cas là. Ah j'aime bien cette game. J'aime bien elle est hyper... Cette game là elle est hyper hyper technique. Donc il fait Angela, il fait des points avec Bishop. Ok. Et donc là maintenant on va là, là, là et là. Oui, non, c'est bon là. On a un milliard à droite. On peut même peut-être gagner à gauche. Parce que notre cool, il va prendre un peu de stats. Mais je pense qu'à gauche, on est censé perdre. Ouais, ça c'est un peu chiant. Ah, il a tué la, bon... la bonne. On est mort. Non, oh, il blade. il a tué notre, notre nightcrawler après est-ce qu'on gagne à gauche quoi qu'on euh... on, on lui met deux il nous met deux ça fait une égalité parfaite il a gagné uniquement il avait 33% de chance de faire égalité il fallait que son electra tue mon machin si ça tuait nightcrawler ouais GG, GG, c'est une belle partie hein. d'ailleurs euh, ouais, je l'ai senti tout de suite que ça allait être une belle game c'est bien défendu, je me suis bien défendu. Il a chaté son 33%, sinon on prend 4%. Rien à dire, c'était propre. Hein. C'était hyper intéressant, ça se joue pas à grand chose. Ouais, voilà, ça c'est des belles, belles games, hein. ça, en tournoi, je pense qu'on va en vivre souvent des games comme ça. Où ça se joue à un petit détail et à la fin, tu peux, re, tu peux déconstruire la game, et en fait, tu peux passer une demi-heure à analyser la game tellement il y a eu de play, alors qu'en fait, il n'y a que 6 tours, mais. Voire 5 si on considère que le terrain souvent n'est pas très intéressant. Mais ouais, j'ai adoré cette partie. Ah c'est le même C'est le même Donc il joue un truc intéressant Il joue un espèce de Serra Miracle Sans Serra Enfin si jamais c'est un vrai pool 2 Il joue pas de Serra dans son deck euh, Ce qui est pas un très bon deck Enfin c'est pas un deck qui fait partie des, des, des 10 meilleurs decks du jeu Enfin le meilleur deck pool 2 euh, Parce que Serra Miracle Il faut Serra quoi Pour pouvoir avoir le côté euh, un peu explosif à la fin Après c'est peut-être il a peut-être Serra dans son deck Dans ce cas là c'est triché Je vais Cosmo à droite. Je pense qu'il va commencer à aller à droite. Donc c'est possible que Cosmo bloque des choses chez lui. Ou alors on laisse à droite. Mais j'ai pas. En fait, notre deck, il peut laisser aussi le Mojo World. Hein. Non, il va pas du tout. Bah écoutez, on va laisser à gauche. Je que. Je crois que j'ai fait une connerie en essayant de me battre sur ce mojo world. Peut-être qu'il va pas y aller, hein. Peut-être qu'il va se dire euh, trop complexe. Hein. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une grosse, grosse bêtise. Parce qu'en fait j'ai un deck qui est assez lourd et. Ah là là, quelle connerie J'aurais dû juste me battre sur Tourfisk et je laisse le mojo. Allez, je pense pas qu'il mette 2 créa je, je pense qu'il va pas se battre au Mojo World Je l'espère en tout cas Le Spectrum bah, En vrai euh, autant Captain et ça hein, Ça fait plus 8, 9, 10 ça fait 10 c'est ouais, vachement grid. Hein. C'est vachement grid. Hein. Ouais, J'ai fait une connerie. Euh, rien à dire. J'aurais dû me battre à gauche. En fait, le Mojo World, c'est pas du tout un lieu pour moi. Et je pouvais pas me battre sur Mojo World. Donc j'aurais juste dû laisser tomber. Et... Parce que mon Warpass, en fait, il accomplit rien. Certes, il a beaucoup de puissance. Mais le gars, il suffit juste qu'il ait une créature de plus et il bat mon Mojo World. Parce que c'est 100 points pour le gars qui a le plus de cartes. Ouais quelle bêtise Après il peut avoir peur du spot Et se dire je m'en vais Non vous voyez il gagne hein, GG Y'a rien à dire Franchement Juste connerie de ma part Je paye tout de suite les, les frais Bon ça a quand même l'air d'être un deck euh... Ouais ah, C'est dommage parce que c'est facilement gagnable ces matchups là Avec des warpass, avec. En fait on a tellement de points Qu'on est censé vraiment l'écraser quoi ah ouais, là c'est vraiment... Pff. Je peux partir à la fin, mais je me dis, je reste quand même. Parce qu'il y a un spot. Hein. Euh, genre on n'a pas 0%, hein, loin de là. Hein. Là on a quand même une chance de gagner. Si l'adversaire... Euh, c'est quoi ça ah oui, Ça on peut cliquer par contre. Si l'adversaire euh, n'essaye ne pas de se battre à droite. Et qu'il se bat euh, au mid, on a gagné quoi. Et... Voilà, j'ai un pourcentage existant. Je pense que je dois le jouer le 2 pour 4, clairement. Je pense que ce 2 pour 4, je dois le jouer, mais. Ah, quelle bêtise d'aller sur ce Mojo World ici. Bon, cool. On aurait gagné de toute façon avec cette main. C'est con, mais on a T1, T2, T3, T4. En plus, avec Atlantis, on fait juste Warpass sur Atlantis. On gagne la ligne. Et après, au mid, on bourrine avec un T1, T2, un T3. Et un T6 comme on slow ou Spectrum, et c'est gagné. Ah là là. Mais c'est cool ce, ce jeu, hein. et j'espère qu que les vidéos vont également, pas au moins, mais également vous, vous, vous apporter ça comme lecture de jeu. C'est que c'est un jeu qui est technique. Parfois je vois dans les commentaires, alors moi ça m'énerve un peu, mais je peux le comprendre peut-être qu'en joueur pas expert, vous, vous ayez cette, parfois cette impression-là. Parfois vous vous dites « Ah mais c'est les lieux qui font la RNG, il y a la RNG des lieux, et souvent il y a beaucoup trop de 50-50 ». Moi c'est l'impression que j'avais le premier mois ou le premier mois et demi de jeu, J'ai l'impression que c'était vraiment du 50-50 dans plein de spots. Mais en fait c'est pas du 50-50. Et c'est beaucoup plus euh, tricky qu'on le pense. Euh, ouais on va là. Ok. Voilà. Là il va pas essayer de se battre. Le Colosse, il perd pas de stats donc on peut le mettre également là. Oh C'est plutôt cool. On va faire le Colossus. On va faire le Colossus. Bon, ça va être chiant, la base des Avengers, mais on verra. Le, le côté Spectrum, à la fin, il est quand même intéressant. Mais voilà. En fait, c'est énormément technique sur où vous allez, sur qu'est-ce que vous faites, sur quelle carte vous jouez à quel moment. Et... et c'est trop... En fait, je, je le comprends parce que c'est trop compliqué d'admettre que ce jeu est hyper technique alors qu'il n'y a que 6 tours et qu'on n'a qu'un mana par tour. Et je, On ne sait pas comment ils sont arrivés à faire ça, en fait. Bon, je vais être obligé de jouer ça Dommage Mais c'est pas très grave, on a Spectrum à la fin et on pourra peut-être gagner, on verra Le fait qu'il passe, c'est problématique, ça veut dire qu'il y a un Sunspot qui va être joué Donc le Sunspot, on peut gagner sur Sunspot On a gagné même sur Sunspot non Si on fait Spectrum, à gauche on prend plus 4, on gagne Ouais ouais Si euh, au mid On a 5 5 et 2 Je pense que je vais Spectrum mid J'ai 5 6 7 Je pense que Spectrum mid me fait la win Et à gauche je gagne Et je pense qu'il va juste on slow Enfin s'il fait pas une, fi euh, non, une finote, je veux dire. S'il fait pas une finote, mais je pense qu'il va juste une finote à droite ou un truc comme ça. Chavez, ouais, c'est pas très fort. Ok. Ça se joue un peu. Hein. Typiquement, cette gamme-là, si on la perd, vous voyez, ou si on se dit, bon, c'est trop chaud, je concede, bah, ça revient à ce que j'ai dit avant, c'est que là, on peut revenir, déconstruire le play. Et en fait, bah, ce qui me fait gagner ici, c'est le 2-5 mise au milieu. Vous voyez, c'est ce petit placement-là. Alors, parfois, il y a aussi des games où c'est juste de la chatte. On ne sait pas où on va et on met la créa. Mais on peut arriver à en déduire une théorie par rapport au placement, une espèce de technique de match-up, etc. Bah ben, voilà. J'aime beaucoup ce jeu parce que... C'est un jeu qui est très dur mentalement. Parce qu'on peut très très vite abandonner et se dire « Ouais, c'est la malchance, c'est les lieux, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » On va surtout pas là. Contrairement à un jeu de cartes traditionnel où quand on perd, on sait que c'est nous. Même sur Hearthstone, il y a la RNG. Mais je pense qu'aujourd'hui, il, il, il, il y a très peu de pourcentage de joueurs qui se disent que quand ils perdent, oh « Ouais, j'ai pas eu de chance. » Parce que la majorité, ils savent que c'est leur faute. Je pense que ce jeu, c'est très très facile de dire « J'ai pas de chance. »« quoi, J'ai le lieu, elle est pas, machin. » Bon Après, c'est une histoire de... Se... C'est pas trop mal aussi de se dire ça. Ça, ça, ça nous protège. De dire « bah C'est pas de ma faute, c'est la faute du jeu. » Et.. Et c'est pour ça que c'est plus dur mentalement comme jeu, je trouve. C'est pas plus RNG, mais ça ressemble à un jeu qui, qui, qui l'est finalement. Ok. Bon, le problème c'est que là, on est en train de bourriner comme un bœuf au mid, mais à un moment, il faut aussi considérer et essayer de gagner d'autres lieux, quoi. Euh, Est-ce qu'on ferait pas juste voir passe à gauche à la fin? On peut, hein? Ouais. C'est compliqué, hein? C'est compliqué parce que ça veut dire que T4 on joue juste Warpa... T6 on joue juste le Warpass à 4 Ça veut dire que, T4... que l'unslow on peut pas le jouer en fait. Après, c'est pas forcément grave. Et parce que lui il a deux merdes hein, aussi en face. Hein. Il a Mantis et câbles, hein, ça fait pas de points. Hein. Par contre, s'il fait un dino, il nous bat. One girl T4. Donc ça veut dire qu'il y a deux dinos qui vont tomber, ça va être un peu chiant. On peut partir ici. Les, les Strange, ils vont... Ça, ça va bouger. C'est peut-être pas si mal. Je pense que je fais Warpass ici. En vrai, je vais faire ça. En fait, je vais faire ça. Il clôt, mais... c'est c'est un peu chiant, mais... Tous les systèmes, pareil. Enfin, il a pas d'ino. Par contre, il a un autre clôt. Enfin, je pense qu'il a pas d'ino. Ah non on peut pas aller à gauche ok euh, Donc au mid on a gagné Et en fait à droite on a gagné si on fait ça non Ah c'est intéressant Je pensais, pensais qu'on pouvait quand même y aller euh, Je crois qu'on va unslow hein. Écoutez c'est pas mal hein. Ah j'aime bien ce spot hein. ça c'est vraiment bien mis hein. Lui il se bloque au mid Oh là là je pensais pas la gagner cette game Je pensais que Moon Girl là avec une game un peu compliquée comme ça Ouais Plutôt cool Ah il va clos à gauche Merde il va clo à gauche Après j'ai Spectrum Après dans le spot j'ai Spectrum bah j'ai pas Spectrum là dans la main mais je peux Spectrum quoi. Sur Spectrum il perd. Et si je fais euh, une slow gauche ouais. Ah ouais ouais, ouais j'ai pas pensé en fait j'ai pensé à Clo. Mais non j'ai pas pensé à Clo. My bad, my bad. Ah c'est intéressant hein. Mais j'ai Spectrum dans, mon, dans, ma, dans ma range donc il, il, il, peut, il peut partir. Je pense qu'il est censé partir d'ailleurs. Ou alors pas snapper du moins. Voilà c'est risqué si je fais Spectrum j'ai gagné. Ah c'est dur à dire C'est dur à dire Ah j'avais pas Pff, Ouais c'est compliqué hein. C'est snappé hein, Ah ouais. là là je sais pas Je sais pas s'il est censé rester ou pas Je pense que c'est sûr qu'il est pas censé snapper Parce qu'il va perdre trop de points en snappant Dans ce, dans ce spot Par contre, est-ce qu'il est censé rester Je pense qu'il est quand même censé rester. Ouais, ah là là, c'est dommage. Ouais, sur Spectrum, c'était win. Après, il n'y avait pas trop d'autres moyens. Moi-même, je faisais clo à gauche. Ouais, si je faisais clo à gauche, euh, à droite, on était quand même devant, je crois. Donc, c'était bon. Ouais, j'avais aussi mon clo à moi. Bon, c'est pas mal ce qu'on fait là. On va Claw et Spectrum. La question c'est est-ce que ça va suffire Bon, claw là, hein. on là Je pense qu'on va plutôt Claw ici. Et en fait on abandonne presque à gauche quoi. Je pense qu'à gauche il était en mode je suis chaud. Je suis chaud je vais te battre. Et il a zéro carte en main. Enfin une mais il va la jouer. Donc je pense que je juste Spectrum ou je fais Unslow mais ça n'a pas de sens. Je crois que c'est mieux de faire Spectrum. Je donne plus 9 ici. Et à droite j'ai beaucoup trop. Sachant qu'il a qu'une carte, donc si je joue à droite, elle meurt. Donc je pense que là c'est gagné. Ouais je m'en veux sur la gamme d'avant. J'avoue que j'ai vu le clos mais j'ai même pas. C'est con. Hein j'ai même pas réfléchi au claw T6. Ok, nice. Vous voyez, il ne faut vraiment pas faire de conneries, quoi. C'est ça le truc, c'est que le win rate, dans l'absolu, c'est pas très grave, parce que si vous avez des bons decks, bon, vous allez être à 55, 60%. Ma théorie c'est qu'à un moment donné, on va tous tendre vers 60% de win rate. Enfin, tous, les bons joueurs vont tendre à 60%, ne pourront pas dépasser 65. Euh, ce sera trop compliqué. 65-70, ce sera presque impossible. Par contre, c'est l'average cube qui va vraiment être différent en fonction de chaque joueur. Et, et c'est là où justement il faut déjà commencer à être précautionneux ou travailler là-dessus sur cette précaution Sur euh, pas donner 8 quand on doit pas donner 8 quoi Typiquement euh. En plus là c'était un spot de 2 pour 4 Et l'adversaire il a snapé on est passé à 2 pour 8 C'est con mais là j'ai vraiment perdu 6 points comme un bêta Bon je ressasse je ressasse mais plus on ressasse plus ça nous fait mal Et plus on, ça nous fait mal plus on fait pas l'erreur derrière aussi Il y a bien un truc qu'il faut pas faire, c'est quand on fait une erreur, la refaire euh, dans une autre fois dans sa vie. quoi. Donc là, cette erreur-là, je la ferai plus. En tout cas, dans cette situation-là, évidemment. De perdre 8 euh, alors que je suis censé partir, je le referai plein de fois. Mais et voilà, c'est vraiment une situation qui est particulière. Et puis on l'analyse, on se fait mal avec, on passe pas à autre chose, on dit pas que c'est de la chance, on dit que c'est notre faute. Et puis voilà. Bon, franchement, j'essaye je, de mettre en place cette espèce de... Enfin, bon, ça, je le fais depuis euh, 6-7 ans maintenant sur YouTube euh, avec Hearthstone, mais de vous parler un peu de ce côté euh, mental qui est important dans les jeux de cartes. Euh, attendez. Ah oh, il y a un, un play. Attendez. Non, en vrai. Euh... Non. Ce que j'étais en train de me dire, en fait, tu peux Nightcrawler à droite et ensuite jouer des cartes à droite et comme ça, tu as toujours une place. Par exemple, quand tu fais des plays avec... Euh... Un slow. Et là, je pense que je vais juste faire ça. Tout ça, tout ça. J'aurai vraiment beaucoup au centre. Hein. Je pense que j'aurai un poil trop au centre. Ah, je fais quoi ça et ça Je pense que j'aurai trop au centre. Parce que mon spectrum sur Barcinis, ça va être monumental. Là, je fais ça et ça. De toute façon, on lui il bourrine un peu à droite, au mid. Ouais j'aime bien vider. On ouais, va même déplacer Nightcrawler parce que là j'ai 3 créas, chaque Spectrum va faire plus 6 au mid. Donc c'est beaucoup hein. Si on a 4 spectrums on fait 6 x 4, 24. Hein. Donc on aura plus 24 au mid. Et en fait à gauche, je vais déplacer Nightcrawler. Ouais j'aime bien ce spot, il est très intéressant. Enfin voilà, oui, non, ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de, voilà, de vous donner des, Pas que des astuces techniques, pas que de vous donner des astuces pardon techniques, pas que de vous donner des codes de deck. Mais aussi, euh, et aussi du gameplay. Mais aussi vraiment euh, une espèce de euh, des petits outils un peu euh, pour tryharder quoi entre guillemets tryharder euh, mentalement quoi parce que les jeux de réflexion c'est quand même du mental avant d'être de la technique. Hein. Si t'as pas un mental, tu peux. Un, un mental pardon, tu peux pas être bon dans les jeux de réflexion. D'autant plus dans les jeux de cartes. Les jeux de cartes, il y a quand même justement cette, cette, part de, cette part de RNG qui est intéressante. Bon ça fait un peu peur ça suffit il fait blue marvel à droite chaque blue marvel c'est plus 4 nous chaque spectrum c'est plus 6 franchement on va perdre et je laisse en fait mon Ant-Man dans l'absolu je m'en fous non 3 derrière et plus 4 et lui il a plus 4 avec une créa Bon aussi la pla boum... Blue Il peut ne pas avoir Blue Marvel. C'est ça. Si la Blue Marvel, il gagne. Bah après s'il a Blue Marvel, il snap. Et dans ce cas-là, on part. Il a Blue Marvel, donc il gagne. Je crois qu'il soit gouré, mais je crois pas. Donc ouais là il a pas snappé, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on reste aussi, parce que là, ici on part, on perd trop de, on perd trop de points aussi. Il y a ça, hein, c'est. Gagner des points, c'est pas gagner des points. C'est parfois ne pas trop en perdre. Enfin, vous voyez, c'est ce, ce truc de perdre des points. Parfois, ça en fait gagner sur le long terme. Bon, comme au poker, hein, vous connaissez. Ah, Dommage, dommage. T'es pas très loin. T'as hein. des spots qui sont hyper intéressants. Ouais, il nous manque un petit ongoing à gauche. Et au centre, on est devant quand même. Hein. Au centre, on est devant. Mais c'est vrai qu'il manque un peu à gauche. En fait, le truc, c'est qu'il arrive à faire T1 plus Blue Marvel sur le T6. C'est ça qui nous pose problème. Ouais, franchement, on n'est pas loin. C'est une belle partie de part et d'autre. C'est vraiment une, une, une belle partie. J'en fais une petite dernière. Non, 57 minutes. Non, ça va être. Sinon, ça va faire trop long. Euh, déjà, vous gueulez parfois sur les vidéos d'une heure. Mais voilà, quelqu'un m'a dit, oh ouais, c'est dommage, tu fais des vidéos d'une de, heure alors que c'est des games de 3 minutes. Mais justement, comme ça, au bout d'une vidéo.. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'en visionnant une heure de vidéo, tu as tout le contenu disponible, technique, pour pouvoir partir en game et y aller confortablement. Et qu'en plus de ça, j'ai le temps d'aborder d'autres sujets qui peuvent peut-être vous intéresser. Alors peut-être vous jouez juste pour le plaisir, prendre un deck jouer. Mais en vrai, quand on gagne, on prend plus de plaisir également que quand on perd. Et pour gagner, je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Et moi, je pense que ces choses-là, je les connais. Je les mets en pratique pour pouvoir gagner dans, les, dans, mes, dans mes différents jeux de cartes. Et voilà, j'essaye de vous apprendre ça. Après, euh, je, je peux comprendre que ça saoule certains, euh, clairement. Et puis, euh, voilà. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le sixième deck. Et euh, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde